On a appris à le connaître quand il s'appelait même pas encore Biflex. Donc c'était très très très très chouette de voir le trajet du début maintenant jusqu'à la fin, jusqu'au produit fini. Pour nous c'était nouveau. C'était très chouette parce qu'on a fait nos propres ongles d'abord pour un peu sentir, voir comment on devait manipuler le produit. Mais puis on a commencé à le travailler sur les clients. Là notre première question était euh, « Vous sentez une différence ?» et la plus grande chose qui revenait c'était la flexibilité et le fait qu'on arrivait à continuer à donner le même travail, le même, la même qualité. Mais les clients réagissent assez bien. Bien, comme je viens de GoPro Nils, euh, fait beaucoup d'innovation et le Biflex est très chouette parce que nous ce qui est important c'est que la cliente voit la qualité et voit que ça tient et ça c'est le, le principe de tout. Pour les clientes ce qui est chouette c'est qu'il y a plusieurs couleurs donc on a beaucoup plus de couleurs à choisir dans tout ce qui est les naturels. Plus comme avant une ou deux couleurs et puis euh, le, le fait que l'ongle reste super fin est quelque chose qui est très demandé, le plus naturel possible, même dans tout ce qui est gel et soap polish.